plus. La phase de réinsertion a commencé. D'innombrables espèces préservées ont été réintroduites. Halo était la solution ultime et effroyable des Forerunners pour enrayer la propagation du parasite. Conçu pour éradiquer toute forme de vie consciente, rien ne pouvait lui survivre. Et nous pensions que rien n'avait survécu. À tort, quelque chose est à dû exister. Je pensais que le parasite incarnait l'épreuve ultime, notre plus grande victoire. Peut-être mon raisonnement était-il erroné. Nous semblons avoir un nouveau problème. Je dois poursuivre mes recherches avant de les porter à l'attention du Conseil. Comment est-ce possible Comment avons-nous pu l'ignorer jusqu'ici Xalanine. Une espèce jusqu'alors non répertoriée. Xalanine un problème qu'il nous faut résoudre. Mes concepteurs les connaissent-ils Comment ont-ils pu me cacher ça J'ai demandé conseil. Je saurai bientôt comment procéder. Il doit se tenir une conférence. C'est exceptionnel. Il doit se tenir une réunion. J'ai déplacé l'installation 07 à une distance suffisante de sa planète d'origine. Des délégués sont en route. vu de ces circonstances exceptionnelles. Le conseil m'a également envoyé une directive annexe des plus... curieuses. Nous devons prendre la mesure de ce que leur espèce peut réellement endurer. Cet anneau dispose de centres parfaitement adaptés à ce genre de tests. L'heure est venue pour l'auditorium silencieux de remplir à nouveau son rôle. nous a quittés. Il laisse derrière lui la plus grande armée jamais formée. Une force nourrie par la fureur, son esprit brûle dans le cœur de tous les parias. Il y a des années, il est venu me demander conseil et nous avons planifié la révolte contre les Covenantes. Ces paroles sont à jamais gravées dans mon cœur. Jamais plus, nous ne courberons les gynes. Nous nous dresserons, fiers, unis. Frères Paria luttant côte à côte. Trémonius a trouvé l'objet. Même dans mes heures les plus sombres, quand je suis Perdu. la sagesse d'Atriox continue de m'impressionner. Je regrette d'avoir douté de lui, de ce qu'il disait sur les Forerunners, leurs mensonges et leurs secrets cachés sur cet anneau oublié. Atriox, entends-moi, ta volonté est absolue. Les parias sont ton âme. À jamais. L'augure est libre. Je ne lui fais pas confiance. Mais je dois croire au plan d'Atriox. Son sacrifice ne sera pas vain. Surtout maintenant. Sa certitude quant aux informations qu'il a récupérées sur l'arche me suffit. L'augure est une première étape pour consolider notre position, notre avenir. Cortana était-elle au courant de tout cela quand elle a choisi cet anneau Savait-elle qu'il deviendrait sa tombe Je contemple ce monde infini cette question m'obsède. Le Major est de retour. Je devrais être furieux, mais étrangement, ce n'est pas le cas. Au contraire, cela m'emplit d'une force et d'une volonté nouvelle. Que ferait un chef de guerre sans guerre à remporter pouvais pas espérer un adversaire plus digne. Adryox, je comprends maintenant pourquoi tu ne l'as pas tué sur le vaisseau humain. Tu voulais qu'il assiste à ta victoire. J'achèverai ton œuvre. De sac est-ce un présage ou un rappel? Il y a si longtemps que j'ai foulé le sol de ma planète et senti sa chaleur sous mes pieds. Je sentais presque le soufre qui se mélangeait à la pluie. Un arbre solitaire se dressait au-dessus de tout, tandis que je l'admirais, le ciel s'assombrit et la pluie redoubla, le niveau de l'eau monta, la forêt disparut sous les vagues, emportée par leur Shhh. <sighs> you Est-ce que plus d'humains à tuer Alors tout le monde commence à s'ennuyer. Les brutes eux, ils s'ennuient pas. Ils se mettent en rogne. Hier soir, un groupe de 6 ou peut-être 20, non, six brutes ont décidé qu'ils devaient gérer le camp. Peut-être même tous les parias. Et alors les chefs leur ont éclaté la tête. Pas de changement de direction. Mais du coup, il y a de la viande au menu. C'est déjà ça. J'en ai marre de porter des armes et d'éviter les bastons. Je repense à chez nous, à l'époque où on voulait juste avoir de bonnes notes à l'Académie du Téton. Tout était plus simple quand on faisait que tuer des humains. Euh, les parias ont affronté de nombreux dangers et ils les ont tous surmontés. Le jour des Covenants, la résistance de l'humanité, nos guerriers s'agitent. Et j'ai appris que certains dans nos rangs s'imaginent ne pas avoir le statut, la renommée et le respect qui leur sont dus. Rappelle leur place à tes hommes, resserre ton emprise sur eux, tiens-les, ou je trouverai quelqu'un pour le faire à ta place. dans une crevasse. Leur interrogatoire nous a révélé qu'il venait d'une tour Forerunner à proximité. Nous n'y avons pas vu du vin, mais nous y avons fait une grande découverte. Un amplificateur de résonance Forerunner. Grâce à lui, la portée des relais de nos avant-postes pourrait dépasser nos plus folles espérances. Nous trouverons les humains qui se cachent encore sur l'anneau. Ce n'est qu'une question de temps. Notre emprise sur l'anneau grandit et notre œuvre sera bientôt achevée. Cet avant-poste est un monument érigé à la puissance des parias. Nous sommes légion et un à la fois Ralliés sous la bannière du puissant Atriox. Les Spartans sont morts, leurs rares héritiers ne sont que des enfants, et bientôt ils finiront en poussière. À mesure que nous étendons notre présence sur cet anneau, les au-dessus de cette structure, uniront nos forces. En cet endroit, notre nouveau foyer sera enfin nôtre. Atriox n'a-t-il pas promis qu'Allo nous reviendrait Regardez, sa promesse est tenue. une nuisance qu'un véritable atout. Je suis convaincu que, tout comme leur chef, ils ont une idée précise en tête. De plus, ils me fixent étrangement avec leurs horribles yeux vides et cette odeur pire qu'une bête à piquant purulentes. auront atteint nos objectifs. J'espère qu'Escaron souhaitera rompre cette alliance contre nature. Oh. Duracus, j'ai trouvé ton rapport concernant les cavités sous le site potentiel de fouilles. Très prometteur. Notre allié aussi. Mais elle a un doute. Quant à nos méthodes, et souhaite inspecter le site elle-même. Veille à dissiper ses inquiétudes. Ah. Parviens à mettre au jour les secrets de l'anneau et la gloire est tienne. En cas d'échec, tu connais le sort qui t'attend. est presque débarrassé de la ferme humaine, mes frères. Mais les survivants sont coriaces. Redoublez d'efforts, fouillez toutes les grottes, toutes les épaves. Mais ne les tuez pas. Ils finiront par nous dire où se cachent les autres. Jacklock et ses machines s'en nation. Toute trace des humains aura bientôt disparu de la surface de cet anneau. Ne vous méprenez pas, Kaiden. Nul ne remet en cause votre surveillance de cet avant-poste de traitement des prisonniers. Néanmoins, elle est insuffisante. N'oublions jamais les leçons de la guerre. Un seul démon s'est relevé des ruines de leur monde et a mis à genoux l'alliance covenante tout entière. Nous l'avons déjà cru mort autrefois, et nous avons payé cette erreur le prix fort. Nous n'avons pas le droit de la reproduire. Frère Arak, nos éclaireurs ont identifié deux sites clés dont l'excavation semble prometteuse. Nous serons bientôt prêts à creuser, mais nous devons être vigilants. Des défenses inimaginables sont tapis au cœur des anneaux. Dites à vos troupes de désosser les vaisseaux humains. Nous aurons besoin de matériaux de réparation pour ces jours qui s'annoncent. Éprouvant. Bonne chasse, frère Arak. Quand tout sera terminé, je vous raconterai comment j'ai survécu à mon passage à la Grande Fonderie. Ils ont fait une boucle dans le ciel et nous réunit tous ce ne sont pas les covenants qui ont finalement concrétisé cette vision c'est Atriox et Separia c'est lui qui a osé s'engager sur une voie que les prophètes n'ont pas su emprunter le rêve d'Atrios est devenu réalité. Ce lieu, cet anneau, est désormais notre, Notre forteresse. Notre épée. Ah. L'anneau lui-même entrave notre progression à mesure qu'il se répand. Le chef de guerre et son allié doivent être patients, ou nous perdrons tout ce que nous avons trouvé. Ces artefacts requièrent une attention et des précautions extrêmes. Ils n'ont pas été conçus pour résister à l'épreuve du temps, mais fabriqués dans un but qui demeure pour l'instant un mystère. Si nous ne perçons pas ce mystère, Zeretius, une chose est sûre, nous ne prendrons jamais le contrôle de cette installation. Les artefacts de cet anneau sont indispensables à l'avenir des parias. Ils représentent un lien vers le passé de ce monde et un guide vers son avenir. Notre maîtrise de cet anneau repose sur notre capacité à le comprendre et à résoudre les mystères qu'il renferme. Découvrez ce qu'il renferme. Je ne veux plus de retard, ni de piètres excuses. La seule chose qui se dresse entre nous et notre avenir est votre manque de détermination. cesse de nous surprendre, mes frères. Les éclaireurs du grand squelette ont confirmé que la reconstitution de l'anneau est bien engagée. Une chose est sûre, il nous suffit de ralentir le assez longtemps pour que l'anneau retrouve sa pleine puissance et que nous le contrôlions. Nos forces doivent se concentrer sur lui une fois le Spartan mort et il mourra. Plus rien ni personne ne pourra nous arrêter. Mes très chers frères, notre peuple vivait autrefois dans l'ombre de félons et de traîtres. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de réussir là où les prophètes et toute l'alliance convenante ont échoué. Le dernier héros de l'humanité est revenu. En ce moment même, il avance vers nous. Le démon entend, nous ravir notre destinée. Balayez ses espoirs. Montrez à la galaxie qu'à la fin de toutes choses, seuls les parias seront encore là. sur la base humaine et totale. Vous avez mené nos forces avec brio. Atriox serait fier. Pour asseoir notre triomphe, nos forces sur place vont établir un nouvel avant-poste. Le premier d'une longue série sur notre nouvelle terre sacrée. Nous bâtirons cette forteresse sur les vestiges de leur échec. Tel un monument dressé à leur faiblesse et à leur lâcheté là où tant d'entre eux ont été tués. Escarum a décrété qu'elle porterait le nom de Tremonius afin de pousser d'autres chefs à s'illustrer comme vous l'avez fait. Il ne reste des humains qu'une poignée de soldats dispersés. La traque se poursuivra jusqu'à ce que le dernier de leur crâne se brise. Grâce à vos efforts, ce jour approche à grands pas.